Marc. Salut Frangin, bonjour, bonjour à, à tous, tous. bon qu'est-ce qu'on a concocté aujourd'hui, tu trouves bah, sympa Vu le temps pourri qu'il fait dehors, exact, exact. on va prendre le temps de faire un truc un petit peu plus long ouais. que ce qu'on a pu faire comme tuto jusqu'à maintenant, mais là hein, ça va être une journée à faire ça donc voilà, bon, voilà. génial, alors ça c'est une idée, euh, l'idée qu'on a, qu a eu, vous allez voir c'est un, un cadre avec un surcadre cadre ouais, hein. donc on va encadrer un miroir tout simplement avec un premier cadre et sur ce cadre là on va venir rajouter un deuxième cadre de miroir. Vous allez voir, le rendu est assez sympa. Une idée qui vient d'Italie, parce que Marc fait beaucoup de salons là-bas. Il travaille pas mal ce, ce genre de choses. Et ils ont, euh, voilà, dans ce... des idées sympas. Voilà. Alors, pour ça, on a besoin, eh bien, eh ben, de la l'acide ouais, je... la dinosaure, bien en en entendu. Avec le diamant. équipé du diamant. Elle nous permettra de couper le verre. On va avoir besoin du guide, du guide scie aimanté, la de scie la scie japonaise. On, est on va également avoir besoin de la presse à cadre, qui va nous permettre de réaliser correctement notre encadrement. Bien sûr, les inconditionnels, la colle à bois, le mètre, le crayon, on n'oublie pas la petite éponge Puisque avec le pétrole, le un peu le papier de verre le papier d'air logique, la règle qui va me permettre de pouvoir tirer mes lignes droites, et le fameux miroir. Okay et, bien, et bien entendu, vos planches de bois. Hein Alors justement, tiens, pour les planches de bois. Euh, là, moi je vais travailler avec un contreplaqué de 8 mm qui fait à peu près 8 cm de largeur. Alors vous trouvez ça en magasin de bricolage, maintenant vous pouvez également travailler avec de la plainte, hein, qu'elle soit en sapin ou dans un autre matériau, des plaintes, vous les trouvez entre 6 et 10 cm. Et il est vrai que par rapport à ce qu'on va réaliser, le rendu est vraiment sympa. Voilà, lambris, volige. Euh, Tout hein. à fait. Nous, on parle là-dessus parce que c'est vrai que c'est. Là, c'est pareil, on revient toujours en termes de coût. Euh, du contreplaqué, c'est pas cher. Non. Euh, le rendu est sympa. Tout à fait. Euh, pas la peine d'aller super belle baguette. Vous allez voir, ça, ça, c'est vraiment un truc qui va. Qui va... J'ai juste oublié. Être sympa. Un petit scotch double face. Oui. Ça va nous permettre pour la finition d'avoir un rendu impeccable. Bon, eh ben on est parti. On commence par quoi, mon coup et eh ben on va commencer simplement par. Découper ces planches de bois pour réaliser un cadre. Donc, Donc, coupé à 45. Coupé à 45. Donc, là, pour ça as as du guide. Okay. Le guide est monté. Ça marche. Je dévisse au-dessus. Ah, tiens, on va vous rappeler quand même une chose toute bête. Si à un moment, vous avez besoin de plus de, de conseils sur l'utilisation technique de nos produits, n'oubliez pas que vous retrouvez toutes oui. nos vidéos techniques de chaque outil voilà. sur le site. Et voilà, c'est des vidéos qui sont spécifiques pour chaque produit. Hein 45 degrés. Je positionne mon guide. Contre ma planche, okay. et je vais venir mon scier Hop, mon angle. Alors l'avantage de la scie japonaise, c'est la qualité de la coupe. Euh, vous avez des matériaux tendres, légers, euh, voilà, vous avez toujours une coupe qui est magnifique et superbe. superbe, efficace. Génial, les, les coupes sont vraiment propres, par souci, de minutie, un petit coup de papier vert de chaque côté. Je viens bien entendu prendre la distance souhaitée pour mon cadre, exact, et je reproduis mes coupes à 45 degrés sur toutes mes baguettes. Lorsque c'est réalisé, un petit peu de colle, bien entendu, ces, ces baguettes-là, il va falloir les assembler, exact. Donc pour ça, on va utiliser la presse à cadre. Oui. Ouais. Alors, meilleur moyen de les assembler. Dans les dimensions, avec la presse, vous pouvez réaliser jusqu'à un mètre carré. On commence bien. déjà à faire des belles choses. Donc j'ai mon pinceau, ma colle à bois. Hein. Donc bien entendu, je viens en coller mes baguettes. Sur le soucis. côté, tout simplement, bon, hein. pas besoin d'en mettre des tonnes, de toute façon on va le mettre sous pression, donc ça fonctionnera bien. Une fois que c'est encollé, eh bien, je viens simplement positionner mes baguettes Au niveau dans la ma presse à cadre, et je crée mon cadre. Une tension Oui, alors c'est grâce à la poignée hein, de la presse à cadre, c'est ce qu'on euh, vous explique. Lucas, petite astuce quand même pour nos clients, euh, la presse à cadre, quand vous, avez, vous travaillez sur des, sur des champs plats ou des baguettes, ou, des, ou là dans ce cas de figure, des choses qui sont plates, il y a un moment donné vous allez voir si vous voulez que vos patins soient bien centrés, fait que votre votre cadre soit bien centré au niveau des patins, il y a une petite astuce technique. Hop, les chutes de bois que vous avez vu quand vous faites vos 45, vous les positionnez en dessous, ça va rehausser votre cadre et ça va nous permettre de pouvoir être centré par rapport aux patins, ce qui fait que quand la tension va se faire, les patins vont penser d'aller. Exactement. Hein ça c'est un truc qui est tout bête mais qui va vraiment vous faire gagner du temps. Donc maintenant que mon cadre est sous pression, on va laisser tranquillement la colle sécher. OK. Et moi, je vais passer on découpe de mes baguettes en miroir pendant que toi, tu me réalises le miroir qui vient au fond. D'accord. Euh, quelle distance qu qu on Alors, a on est sur du 40 par 40. D'accord. Donc, on va se garder une petite marche. Tu vas faire un miroir de 38 cm sur 38 cm, s'il te plaît, frangin. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je vais préparer Eh bien, je vais vous préparer le deuxième encadrement. Celui avec des lames de miroir que l'on va venir positionner sur le cadre en bois. Alors, pour ça, eh bien je vais déjà simplement reprendre ma dimension. Hop, je vais te piquer le marqueur. Okay. Ma dimension de 40 cm. Est-ce que tu arrives à faire des lignes droites comme ça, toi Ouais, ouais, bah si tu la traces, normalement, tu n'as pas de soucis, tu vois, tu vas tranquille. Voilà, ça. Alors, il est vrai que vous allez voir, hein, le fait de travailler à deux mains, pour réaliser de la ligne droite, le plus simple, c'est vraiment de tracer votre trait Exactement. et prendre votre temps pour suivre votre trait. Ce il y a de plus simple. Vous après. allez voir, parce que sinon, bah, il faut être deux. Il y en a un qui vous tient la règle pendant que l'autre, hop, ça bouge toujours. Là, comme ça, c'est vraiment ce qui est le, le plus facile à faire. On est d'accord. Hop, je t'emprunte un peu de pétrole. J'empreinte, j'empreinte. Euh, je règle. Donc, mon premier miroir est réalisé à 40 cm. Et là, je vais venir faire une frise dans mon miroir. Alors, petite astuce toute bête, lorsqu'on va la coller sur le, sur le cadre, entre le départ de la frise et la fin de votre frise, comptez 4 cm. Vous laissez 4 cm ici et vous laissez 4 cm là. La frise se fera entre ces deux parties. Vous, vous comprendrez pourquoi après mon pétrole et j'attaque ma frise je vais droit jusqu'à mes 4 cm et là j'attaque le dessin de ma prise vous allez voir très simple j'arrive à mes 4 cm je termine en ligne droite je sépare ma frise est réalisée super pas mal hein ouais, sympa. pour retrouver exactement la même forme pour les autres morceaux eh bien, tout simplement, je on me on positionne sur mon miroir voilà, simple, hein, vous avez vu, faisons dans la simplicité. Je viens... Bah alors, bijou. Je viens... En fait, ça te sert de... Voilà, ça te sert de... Retracer mon gabarit, j'ai ma dimension. Tout simple. Hein. C'est parti. Vraiment Ça, on reproduit X fois... Euh, le, bah, les il, faut, il en faut il 4. Il en faut 4. Hein? Oui, Marco, soit logique. Marco, il on n'a pas besoin 4. de 50. On hein? n'a pas besoin de 50, il en faut 4. Je te rappelle qu'il y a un carré et un rectangle. Il est vrai. Il est vrai. vrai. il est vrai, il est vrai, il est vrai. Je Allez, je, je, refais, je refais la même chose. Et là, je viens suivre mon très tranquillement. Alors, ce qui est important, c'est que... Bon, on, on entend ce diamant qui chante bien. Ah oui, c'est pour chanter, il chante bon, bien. On le temps, hein. C'est pas vraiment... une, hein, une question de vitesse, on y va tranquillement. Ah non, non, le... non. La seule chose qui est importante, c'est que vous gardiez cet appui franc et constant du début à la fin pour que vos rendus de coupe soient parfaits. Ok. D'accord Ça marche. Génial. Bon, ton miroir est prêt, Marc C'est bon, c'est ouais, bien. Ouais, je pense que nous, la colle... A fini de sécher, okay. on va donc pouvoir venir positionner nos baguettes de verre sur notre quart en bois. Et eh ben allez, on fait coulisser. Alors, on va dégager un peu tout ça. Tac, voilà. je viens donc. Alors, je pense que là, je vais pouvoir enlever ma presse. Donc, je dévisse et je libère. Ok, alors je vais tout de suite et vous savez quoi, hop, comme ça. Elle ne nous embête pas. Allez, on range de côté. Et on la range. Voilà. Alors maintenant que mon cadre est fait, je vais venir simplement positionner mes baguettes de verre sur mon cadre. Alors pour le faire, on va simplement encoller avec le, double le scotch double face. Ah, qu'on a fait, qu'on a fait sur les autres. Tout à fait. Hein, ce quoi. qui va me permettre de venir me positionner de manière très simple, très propre. Voilà sur le bord. Sur le bord, en extérieur, et là... Attention, c'est un ah, porte-à-faux, ouais. bouge pas. Euh, ça, on va, faire Hop. De, de on va le pousser un encore un petit peu plus, plus loin. Faites gaffe voilà. au porte-à-faux, parce que sur le miroir, ça pardonne pas. Oui, le miroir, généralement, le porte-à-faux, il ne l'apprécie pas. Et là, je viens bien appuyer sur mon verre, pour que ça colle correctement. Voilà, donc en fait, on revient toujours à notre petit double face. Celui-là, en fait. je le mettrai après. Je vais prendre celui-ci, celui ou celui du bas. Hein. Voilà, celui d'en haut, celui oui. ouais, ouais. Tu peux le mettre Hop. en haut, en bas, comme tu le sens. Tac, et... Je viens bien appuyer. On commence à avoir un petit peu la voilà. hein, tendance du rendu. Ça, c'est celui, hop, hop. celui qui va se Je positionner viens ici. positionner ici. Très bien. C'est pas mal. Hein. Ah, moi, je trouve c'est pas mal. Ah, On quand va même. Voir à la fin, mais je trouve que c'est pas mal. Hop. Et là, je viens positionner ma dernière comme ceci. Ok. Moi, pendant ce temps-là, je me mets un petit peu de double face sur celui-ci. Comme ça, on n'aura plus qu'à le positionner. Hop là, là, ici. Alors, un petit chiffon pour essuyer correctement votre miroir. Le rendu n'en sera que mieux. Alors bien entendu, vos planches de bois, vous pouvez les laisser brutes, vous pouvez les peindre. Si vous avez pris des planches de médium qui étaient déjà colorées, hein, vraiment après, c'est place à l'imagination. Et là, je n'ai plus qu'à venir appliquer ça sur mon Miroir en laissant un petit jeu. Voilà, alors on se laisse un petit, une petite marche pour pouvoir positionner l'accroche. Et là, oh. ouais, tout à fait. Je viens appliquer correctement mon miroir. Écoute le rendu. Euh, mon cadre super. sur mon miroir. Le rendu superbe. Un, un petit, petit coup, coup de dépense, chiffon ouais. pour nous présenter long. quelque chose de propre. Il n'y a qu'en vidéo qu'on le fait, hein, parce qu'à la maison. Hop. Là, Et là, vous avez un miroir encadré avec du miroir. Superbe. Le rendu superbe. Hein, ça c'est original. Je pense que vous n'avez pas vu souvent des comme ça. Et vous verrez accroché dans une pièce, le rendu est vraiment sympa. Tuto génial. En espérant que ça vous ait plu et que ça vous ait donné plein de bonnes idées. Et rendez-vous à la prochaine édition. Bonne journée et bon travail. Bonne journée à tous. Au revoir.